C'est Winman, content de vous voir. Vidéo SQDC aujourd'hui. On va parler du mandarin cookie de Tremblant Cannabis. Toujours un plaisir de vous voir. Euh, je voulais vous dire que j'ai fait une erreur en achetant ce cannabis-là. Euh, je voulais essayer le mandarin cookie, mais d'une autre marque. Euh, pas celui de Tremblant Cannabis. Euh, malgré que je voulais l'essayer, mais cette semaine-là, je voulais acheter le mandarin cookie de La Voûte. Quand l'employé m'a apporté ce produit-là sur le comptoir, j'ai été complètement aveuglé. J'étais sûr, convaincu que c'était le mandarin cookie de La Voûte, parce que je connaissais pas l'emballage de ce fameux produit, le mandarin cookie de la marque La Voûte. Le mandarin cookie que moi je connaissais euh, de tremblant cannabis, l'étiquette, elle est bleue. Quand on regarde sur le site Internet de la SQDC, l'étiquette, elle est bleue. Il n'y a pas encore de mise à jour sur la couleur du contenant, non seulement du mandarin cookie, aussi du pink couche de San Rafael. Beaucoup d'erreurs, toujours des erreurs sur le site Internet de la SQDC. Redondant, répétitif, incompétent, incompétent. Même si on dit, ça change pas. Ça fait deux ans qu'on dit. Ça fait deux ans qu'on dit que le site internet de la SQDC a beaucoup d'erreurs. Essayez de trouver la ville de Laval, la SQDC à Laval. Essayez. Ah, oh, vous je l'ai trouvé Pas tout le temps. Pas tout le temps. J'hésite des fois entre aller à la SQDC de Laval, celle de Châteauguay et euh, une autre à Montréal. Pas capable. Je clique suivant, suivant, suivant, recherche. Laval n'apparaît pas. Même si on écrit Laval, ça l'apparaît pas. Pourquoi? Pourquoi? Non, elle puis plus nouvelle, la SQDC Laval. Là. Ça fait déjà deux mois qu'elle existe. On peut-tu avoir les SQDC pas en double, pas en triple? On le sait qu'il y a une SQDC à Varenne. On le sait. Pourquoi tu me le dis trois fois qu'il y a une SQDC à Varenne? Le mandarin cookie. Tremblant cannabis, euh... On a déjà vu ça, à la SQDC, avec Winman. Euh, je vais aller voir exactement, là, un Tremblant Cannabis. Je me trompe un peu avec le Ethos Glue. Là. Je pense que c'est euh, le même producteur qui a deux marques. Donc, si on va voir, là, donc, exactement, le Tremblant Cannabis, ça appartient, je crois, à Laurentien Organique. Donc, faut vraiment démêler les choses, là. Euh, exactement, exactement. Donc, on a euh, deux produits de Laurentien Organique à la SQDC, le fameux Ethos Glue, un des top 5 à Winman. On a aussi un pink couche, on se rappelle qu'il y a un pink couche avec Laurentien Organique. Euh, les deux produits de Laurentien Organique, c'est le haut de gamme. C'est le haut de gamme de Laurentien Organique à 33,80 Par contre, ici, le mandarin cookie, c'est pas à 33,80 c'est à 29,50$, pareil comme le Tremblant Couche de la même marque, Tremblant Cannabis. Donc, Tremblant Cannabis le mandarin cookie et aussi un Tremblant Couche. 29,50$, à quoi s'attendre avec le mandarin cookie? On se rappelle que le Tremblant Couche, euh, on l'avait quand même aimé, mais c'était quand même pas notre préféré. On s'était fait dire euh, en privé sur Instagram que le tremblant couche allait changer. Et si on regarde euh, le tremblant couche sur le site de la SQDC, la variété, c'est rotation de couche. Et je peux vous expliquer c'est quoi? C'est que c'est un couche qui est changé, euh, je ne sais pas, à tous les deux, trois mois à chaque, euh, à chaque floraison là, que ancien organique qui a fait pousser son cannabis. Le tremblant cannabis, ils ne sont pas sûrs encore. Ils n'ont pas trouvé le, le, le couche parfait pour eux. Donc, c'est pour ça qu'ils sont euh, ouverts d'esprit. Ils sont prêts à écouter votre opinion sur Instagram. Vous pouvez aller leur dire votre opinion sur le couche, le tremblant couche de tremblant cannabis. Donc, j'ai parlé de beaucoup de produits aujourd'hui. On va se concentrer. Mandarin cookie. Donc, mandarin cookie, on parle ici d'un hybride, on va aller voir sur le site de la SQDC maintenant, euh, ils indiquent hybride à dominance, donc ici, à dominance va. Donc, c'est un cannabis qui va être sûrement énergétique, donc sûrement qui va nous réveiller. Euh, on va aller voir les terpènes, souvent les terpènes donnent une indication du buzz. Myrcène terpène dominante. On sait que la myrcène, c'est le taux de pourcentage, c'est le pourcentage. la quantité, excusez-moi, si la quantité de myrcène dans le cannabis est en haut de 3 je sais que ce n'est pas beaucoup, ça va nous donner un cannabis à dominance indica. Il ne doit vraiment pas avoir beaucoup de myrcène. Et je veux même pas penser comment que le carifilène doit, doit vraiment pas beaucoup de avoir. Et puis le limonène, il doit pas en avoir pas en tant. Donc, le pourcentage de terpènes, même s'il est pas indiqué, je pense qu'il doit être bas parce que la terpène myrcène. Ouais, mais comment ça que tu sais qu'il y, qu y, qu y a moins de 3% de myrcène? Tu l'as même pas ouvert. Parce qu'on m'indique dominance sativa. Si ton cannabis est tendance sativa, si ton cannabis est tendance énergétique, il n'y a pas beaucoup de myrcène. Il n'y a pas beaucoup de myrcène. Et la myrcène est la terpène dominante. Donc, on va regarder rapidement. Euh, 21% de THC, 21.2. Donc, on sait que le cannabinoïde THC peut être entre 18 et 23, 21.2. Plusieurs abonnés de Winman aiment les cannabis au-dessus de 20%. N'oubliez pas d'aller regarder les terpènes. OK? Il faut étudier les terpènes, lire sur les terpènes. Regardez vos cannabis préférés. Allez voir si c'est les mêmes terpènes qui reviennent. Ça, ça va vous. Ça va vous, euh, ça va vous éclaircir un peu l'esprit. Si vous, vous voyez là, que toujours la même terpène, ça va vous indiquer que c'est peut-être euh, dans la bonne direction de choisir des cannabis avec cette terpène-là, n'est-ce pas? Donc, je voulais regarder euh, si on indiquait le taux de terpène, mais je pense que non. Hein. C'est seulement Canara Biotech qui fait ça. Donc, ça a été emballé euh, le 16 mars. Ça fait quand même là, un bon deux semaines que je l'ai. Donc, dans à peu près le, plus, le 1er juin. Donc, euh, ça faisait deux mois et demi qu'il était sur les tablettes. On va ouvrir ça. Mandarin Cookie. J'ai vraiment beaucoup aimé euh, le Ethos Glue. Euh, le Pink Kush, quand même, euh, pas de problème. C'était peut-être pas mon préféré, mais j'avais pas de problème avec le Pink Kush. Euh, donc, Tremblant Cannabis, quand même, euh, c'est quand même bien jusqu'à présent. Donc, euh, on voit le cire de sécurité. Juste à la renfoncer, va facilement, facile à, à ouvrir. Ça te bien, ça de bien. J'aime l'arôme. All right, all right. C'est dans nos, nos petits cannabis qu'on aime, la gang. Oh! Un petit Boveda. Un boost, un boost. Boost, c'est le compétiteur à Boveda. Pochette d'humidité, 62%, qui aide le cannabis à garder l'humidité. Euh... Pratiquement trop humide. C est, c est... Parce qu'on sait que pour garder le cannabis une humidité parfaite, c'est 62%. Pour le fumer, l'humidité parfaite pour le fumer, c'est 58%. Ça, c'était bizarre, hein. Pas grave, ça fait partie de la vidéo. Ok. Je, ça sent bon, euh, encore dans nos cannabis là, euh, Couch Cookie, euh, A Wire Break, euh, Indie, de Sky, le Skywalker Couche de Indie qu'on n'a pas encore vu à, le, à Winman. Euh, est ça, ça va être un cannabis que j'aime, un cannabis que j'aime. 29,50$, j'aurais, j'ai pas encore fumé, j'aurais aimé qu'il soit à 25$. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cannabis que j'aime à 25$, ce qui n'était pas le cas il y a un an. 2021, très bon pour la SQDC, très bon pour les abonnés de Winman et tous les clients de la SQDC. Vraiment une année winner pour la SQDC. On parle de prix, on parle de variété, de goût, on parle de qualité. Hey, on n'arrête pas de vidéo. Euh, je vais essayer de te montrer ça du mieux que je peux. Écoute, va sur mon Instagram. Va sur mon Instagram. Faut que ça roule. On peut pas arrêter de le vidéo, les boys. Faut que ça roule. Je vais égrainer ça en même temps avec vous. Avec vous. Je vais garder mes cocottes. 1, 2. 12 cocottes. Peut-être pas des petits bouts de popcorn, mais quand même des bouts de doigts. Euh. C'est correct, c'est correct. On regarde la qualité. On se rappelle que les produits de San Rafael, comme le Pink Kush, le Dela Ace, c'est des petits bouts de doigts, des petits bouts de popcorn, mais la qualité est quand même là. Euh, allez sur mon Instagram, c'est important, euh, c'est très intéressant. Euh, Je suis vraiment fier de mon Instagram avec ma story. Toujours là, 300, 400 personnes qui regardent ma story. Euh, oubliez pas, c'est vous qui choisissez les prochaines vidéos. faut aller voter. faut aller voter sur mon Instagram, à ma story. C'est très important. Et c'est vous qui décidez les prochaines vidéos chez Winman. OK, on égraine ça. Et si vous aimez pas les photos, puis vous voulez pas donner de cœur sur mon Instagram, parce que vous ne la trouvez pas belle, la photo, écrivez un commentaire. Comme ça, ça va euh, m'aider dans l'algorithme. OK, l'algorithme de YouTube, l'algorithme de... Y'a-t-il un algorithme dans Instagram? J'imagine que oui. Donc, on va utiliser aujourd'hui le papier OCB. J'aime beaucoup le papier OCB. Euh, la grandeur, c'est une grandeur régulière. Si vous voulez du papier Winman, 1 euh, et 1 quart, 33 feuilles en chambre biologique. Deux paquets pour 6$. dollars Puis je paye le timbre. Allez sur mon Instagram me parler en privé. N'oubliez pas que pour me parler... La meilleure façon, c'est sur Instagram. Donc, j'aime la l'arôme. myrcène. Ah, myrcène, hein, c'est... Euh, ça représente le terreux, mais je ne sais pas que ça sent le terreux. Je, je, je, je vais dire que ça sent le myrcène. Euh, je vais le fumer pour, pour mieux te le décrire. Je ne l'ai jamais fumé de ma vie. C'est la première fois que je l'ouvre. Mais ça va être positif quand même, ce que je vais dire. C'est un petit peu un arôme qu'on qu connaît, à la SQDC, mais je l'aime, cet arôme-là. Il n'y a pas euh, de cariophyllène comme ça. Euh, C'est le, le duo myrcène limonène. C'est le duo myrcène limonène. Puis souvent, hein, le cariophyllène, euh, pas trop désagréable. On sait que le gélatomine de Tribal, la terpène dominante est la cariophyllène. Bon, là, je vais aller vite, puis j'ai la, petit... la misère avec mon petit bout de carton. Parfait! Excellent, excellent. Sans plus tarder, on allume ça. Mandarin cookie, on peut aller voir euh, sur le site de Leafly. Leafly. Euh, goût sucré de citron et diesel. Ça, c'est la description sur euh, Leafly. Et pour ce qui est d'ici, fruité terreux. Je te dirais terreux. Myrcène limonène. Myrcelle Limonane. La vôtre. <coughs> le papier. <coughs> Qu'est-ce que j'ai fait là? <coughs> oh my God, man. J'ai fumé le papier, man. Qu'est-ce que j'ai fait là? Là, savez-vous que je fais pour euh, me payer du cannabis à dessin Je travaille fort, man. Je travaille fort, man. C'est dégueulasse, man. Changer de job, là, euh, trois mois, man. Pas évident. Pas évident. All right. 1 plus 1 égale 2. Ben oui, ben oui. Je sais, je sais, je sais. Il y a des cannabis à 25$, le Platinum Cake de Pure Laine, euh, Le Kush Cookie de Omi oh Omai. Oh euh, C'est égal ou même supérieur à ça. Donc, compétition à SQDC. Compétition à SQDC. C'est 29$ et 50$. T'sais, si tu en achètes 5, mais tu viens de payer 25$ de plus. Là. Si tu en achètes 5 comme ça, tu as 6 gélatomines. Tu en achètes 5 comme ça, tu as 6 platinum cake. Peut-être que des gens vont prendre le mandarin cookie de tremblant cannabis pour le taux de THC. Souvent, le Platinum Cake, peut-être que le taux de THC est inférieur. Par contre, il y a beaucoup de parcours dans cette vidéo les terpènes du Platinum Cake de Pure Laine. fait en sorte pour moi que le buzz est très bon j'ai juste fumé deux puffs là j'ai pas encore le buzz de ce cannabis ci il est bon, il est très bon, il est bon Malheureusement, je n'en achèterai pas d'autres. Parce qu'il y a de la compétition qui ressemble à ce produit. <coughs> minquiétez vous pas, Laurentien Organique. Je vais encore acheter du Ethos Blue. Quand même fort. Quand même fort. Euh... Là, j'attends un peu le buzz sativa. Euh, présentement, pas convaincu que ce soit un buzz sativa. C'est pas un gros indica non plus. C'est encore une fois un hybride. Donc, on regarde sur le site de Leafly. Ils disent que ça donne un, un buzz sédatif et calmant. Donc ce n'est pas euh, dominant sativa selon les flics. Par contre, encore un par contre, je fais exprès. Là, je fais exprès. Winman fait souvent exprès, des fois. Hein? Euh, C'est peut-être le phénotype. Hein? On a vu chez Winman que j'ai fait pousser un Gorios Gittles. Le phénotype numéro un, Qui a tombé en Sativa. Et le Gorilla numéro 2 en indica, petit, trapu, l'autre, long, les feuilles minces. Je n'ai pas encore parlé de ces deux cannabis-là. On va voir ça bientôt chez Weedman. N'oubliez pas qu'au mois de juin, on fait 30 vidéos dans le mois. Donc, le marathon du mois de juin est revenu pour une deuxième année consécutive. Euh, si je saute une journée, ne soyez pas inquiets, il bon, va sûrement avoir deux vidéos pour compenser. 30 vidéos à 30 jours au mois de juin, deuxième année consécutive. C'est le marathon, les boys. Vous savez que je ne fais pas d'argent sur YouTube. Il faut des pouces, il faut des likes par en haut, il faut des commentaires et il faut des visionnements. Il faut que tu regardes des vidéos de Winman. Très important. Ça m'encourage beaucoup, beaucoup. Écoute, je te laisse là-dessus. Euh, va voir les photos du mandarin cookie sur mon Instagram. J'aime le produit. Je le trouve quand même assez fort. Euh, euh, hybride. Hybride. Euh, C'est un, un bon petit buzz. Quand même, il me relaxe. Je parle beaucoup quand même. Je parle, mais euh, quand même assez relaxant. Je vais leur donner. Je vais leur donner... Euh, Hybride, euh, dominance, Sativa. Euh, mais pour ceux là, qui ne veulent rien savoir du Sativa, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du mandarin cookie. Euh, C'est quand même un bon buzz. Euh, on va regarder de plus près. Euh... Parce que je ne l'ai pas vraiment regardé. J ai, j ai... On ne l'a pas regardé ensemble à la caméra. Ouais, C'est un très beau cannabis. C'est un cannabis de qualité. Un cannabis de qualité. Ah, beaucoup, beaucoup de tricônes. C'est euh, plus humide que résineux. C'est pas humide. C'est la pochette d'humidité, man. C'est de l'eau. Je de l'humidité qu'il y a là-dedans. De l'eau qu'il y a, qu a là-dedans. C'est un gel. C'est un gel. Je suis pas un fan des Boosts. Je suis pas un fan des Boveda. C'est vraiment, vraiment euh, trop mou. C'est. C'est du 68%. Oh, shit, ma caméra est toute plate. C'est vraiment du 62%. Là. Il n'y a rien de sec là-dedans. Euh, C'est peut-être la seule chose que je reproche, avec peut-être le prix, peut-être descendre le prix à $25. Enlève-moi le boost, puis le boveda de, de, de là, s'il vous plaît. Euh, je me semble, que ça serait peut-être possible de demander aux employés de donner ça main propre. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. All right. Je te laisse là-dessus. Donne un pouce. Écris un commentaire. Whitman, c'est l'original. Whitman, c'est la référence. Ciao.